Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo sur PD2 en compagnie de Hellgunner. Et euh, comme vous allez pouvoir le constater, ça a été assez épique. C'est sur le troisième jour de collectionneur en très difficile. On a tenté quelque chose qui était pas loin de passer et qui était vraiment sympa. Donc je vous laisse apprécier la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao Moi je suis pareil mais. Euh, ouais moi aussi mais bon, on, est un peu, on est un peu... On a le même stuff. Sérieux tous les deux les à pompe. Sauf que moi, moi j'ai 10 et 8 avec les cartouches J'ai 10 et 8 aussi Sérieux hein, ouais. Ah mais tu l'avais déjà EP toi le... Bah ouais Ah et tu me caches ça bah ouais Moi normalement j'ai un truc qui fait que je fais plus de dégâts hein. Donc euh... J'ai pris le hard drive déjà Tu l'as pris pas à travers le truc Oui Attends c'est pédé mec faut pas exagérer Oh les magnétique. Ouf On peut y aller maintenant ou pas Bah écoute je viens de tomber sur un garde mais je te dis mais vraiment tombé c'était... Euh... C'est vraiment tombé dessus Putain on ne pas détecté J'ai pété une caméra c'est bon Mec on est trop bon On est habillés habillé comme des bourrés Ah mais il, y a, il, y a il y en a en plus qu'un Y'en a un mec va falloir tuer mec J'ai trouvé le crack Y'a un mec qui capte, ça c'est quoi ben, T'as un silencieux ou bien Je réponds, je réponds à celui-là, réponds à l'autre. Nickel, parfait. Y'a 5 trucs à récupérer mec. Bon, je vais y arriver. J'ai jamais fait du fils comme ça mec. Mais <rire> ça n'a pas sens J'ai deux fusils à pompe Mon gars j'ai deux fusils à pompe <rire> J'ai une armure lourde <rire> C'est quoi ce délire je... Et j'en ai tué, j'ai tué tu corps Eh bah j'en ai tombé un aussi, je t'ai fait jeter un tombé pour le Là on tire nous, c'est mort, on a passé le <rire> silencieux Y'a un mec là qui. là, y'a un mec qui arrive Ouais pour pas le tuer, il est par contre. Ah, J'aurais pu mettre down d'ailleurs, j'ai oublié ça. J'ai aurait dû le mettre down, ouais. J'ai oublié. C'est quoi ça C'est toi okay. C'est vrai, mais ça vit quand même pas mal là. C'est bon, c'est bon, je suis gagné. C'est une caméra <rire> Bon là, par contre, on peut plus répondre, c'est ça Ouais, euh, voilà. <rire> Donc, il faudra le prochain, il faudrait que tu le domines. Je pourrais pas, mec Et ça se trouve, il va falloir que je m'acharde comme un con sur F pendant trois quarts d'heure après remarque que les équipements que j'ai je souhaite plus impressionnant que si j'avais pas cet équipement là mais je prends mon gros fusil à pompe c'est quoi les trucs qu'on a au final on a récupéré le tableau de pc le... le disque dur Putain, une caméra bon. qui me casse les dures mais faut la péter ah, mais attends mais si tu la pètes les gardes le garde qui est là bas il va venir non arrête On descend ou pas On descend de toute façon le truc est dans le grand salon mais on passe par l'escalier Y'a un gars nous l'as vu Mais le get down Ah il tire là c'est mort Mais il était tout seul mec Et je pouvais pas il, il me tirait dessus ça, ça va rien ça, mar il, ça marchait pas le get down Le get down ça marche je pense si t'es arrivé en premier dessus euh... Là ça va rendre ça va couiner mec hein. Prépare toi à ouvrir le reste T'as trouvé Ça a marché NON MERDE Oh putain Déçu mec. Ouais franchement là... Désolé <rire> Désolé mais bon là, le mec j'ai essayé d'appuyer sur F, ça a rien fait du tout, le mec était en train de me tirer dessus donc euh... Ouais mais il fallait insister, insister, insister, insister... insister. Ouais mais je prenais des balles C'est je... pas grave, fallait insister mec Tu penses que ça serait passé c'est un assistant Oui Enfin j'ai euh... Il le faut... Les mecs ils le font en pleine fusillade euh... D'accord. Bon les braquages de banque t'as jamais vu un mec qui faisait ça oh Non j'ai pas... Qui arrive, hein, qui un... un gars du SWAT qui arrive et get down Get down motherfucker Drop your weapon okay. ok. Mais ouais non mais bah, désolé. Oh putain. Il y a reste un. Ouais bah... Oh, non non c'est du shield merde j'ai renié. C'est <rire> pas on remonte et tout le monde au serveur. Mais il est là le serveur Ouais. Ah mais c'est oh, celui oui. je j'ai ouvert le Ah oui, mais oh, Ah merde j'ai oublié désolé. C'est où il y a tous les cadavres Ouais, ouais. euh, bon, c'est ouais. un bon lieu pour savoir où c'est oui. J'ai utilisé aucun CME GG D'ailleurs pour prendre autre chose Heureusement bon, j'ai dit reste Server hein Ah tu parles de moi là Ouais Et ouais euh... voilà je... Moi je protège le, le bolti de courant en haut C'est comme ça Bien, je, je protège la en haut oh et laisse pas te dire que j'ai des copains là. En fait c'est une blague, j'ai eu 3 copains. Euh, Niro, il... il est gentil. Hein. En termes de dégâts, c'est pas le plus important. Hein. Il a un ancien cieux. Pour le moment ils ont pas réussi à toucher, pourtant c'était pas loin. Hein tout faire de moi c'est écrit quoi c'est Windows System 32 sérieux ouais commande.exe Ah bah ben oui c'est la ligne de commande mmh. et c'est Windows XP Salut c'est pas, oh. pas le plus mauvais. Je me que le mec a pris... Il est il utilise Windows XP quoi. Tu m'étonnes qu'il fasse des deals d'or pour acheter autre chose. Ouais. En <rire> bon, quoi que, Windows XP c'est le meilleur de sa génération. Mais c'est... pas très tout cas, il est plus réputé. Là. Il est plus parce qu'il mis au milieu là, on voulait aussi. L'histoire est arrivée beaucoup plus tard. Hein. C'est toi là si y a un boule, je peux pas t'aider Pourquoi Avec le fusil à boule ou... Ça passe bien franchement Faut être prêt Faut être prêt, tu mets tout dans la tête, ça passe bien Ah Ça, ça passe il est. j'ai la putain de grosse armure, les mecs qui... C'est bien au soin J'ai pas de soin, moi On a besoin heureusement qu'il a remarqué le mec. Moi j'ai pas de tonne en tous les cas j'ai que des minutes et j'ai tout posé. En plus les mecs ils viennent nous taper sur la gueule, ils viennent de chez vous. Mais j'ai un flic juste devant la caméra. <rire> Wow Je suis flash Mais d'où putain il est parti où la pas... Putain il entend pas fait Ah oui tu vas remettre le courant et maintenant tu t'es barré une Espèce de pleutre Mec il a reculé, il a tellement reculé qu'il y a un mec qui m'a contourné Sur si la rentre mec De quoi ouais. Franchement ah, le, le style du départ Tu devrais prendre quand même le enregistrer la capture Ah non mais je, vais, je, vais, je vais t'inquiète hein. pas j'ai capturé Je Ça va être morcelé comme capture mais ça va être bien ah, j'avoue que non, franchement je pensais même pas arrivé aussi loin mais... Juste, ah, en, en plus t'as trouvé ah, plein d'éléments dans en fait, la fin on, on a eu énormément de chance hein. Mais t'as trouvé plein de trucs Moi j'ai déjà pris le discute à travers la vitre de départ C'est du des trucs aberrants c'est dommage quand même que... Il pour le dernier mec. Bah j'avoue je suis désolé moi je suis pas trop au point fort. Je casse l'instrument parce que ça pue de la bite. Ok. Tu vois ça me fera un bonus de tuer ou pas ce qu'on a récupéré Oh merde il y a du courant là-bas aussi merde J'y vais. Non mais j'y vais je suis jeté il y a du courant il s'allie ça mais non, il n'y a que deux ici. Ouais, justement. Il y a un troisième. Non. Bah non, mais il n'y a toujours pas. Ouais, Et eh je vais arriver à viser un peu <rire> Mais je tire un coup de roue, je jonds. Bien joué. Donc à 11 11 minutes de jeu. J'aurais mis une grenade, tiens. Bah moi aussi. Bah, bah moi non, je tire une aussi pour quoi arriver il y des Le mec il vient s'amuser à déglinguer les mecs qui arrivent de mon côté. Par contre ce qui arrivent de son côté il se barre. Mais cache hein Il m'énerve Il veut finir machine de guerre il est trop impressionné par toi. J'ai mon gars Et je suis tasé mais... J'arrive mon oh, gros, j'arrive, j'arrive. Mais lui il va finir par se faire pêche mais bien. Et toi tu, passes à, côté, toi, tu, toi, tu toi. passes à côté... de l'ennemi, à côté le tu le vois pas non plus. Mais bon il est accroupi mais quand même quoi. Bien joué. Ah il m'a énervé. Oh J ai J ai pas... toi, il y a un shield. Euh, ouais. oh, il, il y a deux shields là où je suis. J'arrive. Tu leur fais le coup du tour Il y en a là. Ouais. On se tire Il y en a qui s'est tadé, mais c'est dommage pour lui. Non n'y va pas, n'y va pas. Non franchement il m'a saoulé. Allez, Demo, allez. arriver allez viens. il y a eu de la chance que le reste quand même moi j'y serais pas allé chez lui de suite j'étais trop lourd il m'a trop soudé ça rapporte pas tant que ça quand même hein. ouais même mon XP hein meilleure précision, ouais, bien joué. Par contre c'est moi la machine dégâts. Hein. 350 000, c'est vraiment pas énorme. Moi, j'ai pris un level quand même. Pas moins. Hein. Il manque 72 000. Oh, attends, je, je suis dit, il oh, vaut moins de frais, Ah moins de putain, j'ai loupé XP. Dommage. J'ai encore des trucs. J'en ai marre. Je m'en fous de personnaliser mes masques, bordel.